Good morning, allez, les aujourd'hui, le dernier décret avant de Ben et si vous une prochaine étude de nous allons du que qui ressemble beaucoup à la halakha précédente, avec quelques petites nuances en ligne c'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner une nouvelle halakha. Soit, on a, je traduis le cas directement, deux qui ont sorti deux reconnaissances de dette, un contre l'autre. Moi, je t'ai prêté 200 000 il y a deux ans, tu m'as toujours pas remboursé. Et toi, tu me sors un contrat que tu m'as prêté, toi 200 000, il y a un an, et je ne toujours pas remboursé. Et alors là, la question c'est qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille Il y a plusieurs éventualités. Ouais, il y a marqué dessus tu dois 200 000, l'autre doit 200 000, donc ça fait 0-0. Personne ne va dire ça, quoi qu'il arrive. Mais il y a, euh, ouais, a quelqu'un qui va dire deux minutes. Il y a d'abord, premièrement, il y a Admon, lui, il va nous dire non... ilo a été Admon, au maire Admon, il va dire comme ça, ilo a été L'autre, donc toi, tu vas prétendre, tu vas dire, hé, hey, si je te devais de l'argent, on va c'est plus facile, j'ai compliqué l'histoire. Tu sors, je reprends l'histoire. Toi, tu me sors un contrat que je te dois 200 mille. Il y a depuis deux ans. Et moi, je te dis, écoute mon cher ami, l'année dernière, à la, à la même date, midiou, que je t'ai prêté moi aussi 200 mille. Maintenant, je te dis comment était les 200 mille, je te les ai remboursés. Et toi, tu as eu son argent, et puis moi, je t'ai prêté de l'argent. Parce qu'en fait, il n'y a aucune logique que si jamais je te devais de l'argent, et que je vais te prêter de l'argent. Si tu veux que j'ai de l'argent, récupère d'abord ta dette avant de soucier à emprunter de l'argent. Quelqu'un qui me doit. J'ai besoin de, besoin de demain de 100 000 shékels. Il y a une personne qui me doit 100 000 shékels et j'ai la possibilité d'emprunter de l'argent de 100 000 shékels. Qu'est-ce que je, veux faire je vais faire D'abord, je récupère de l'argent chez celui qui me doit. Donc, si toutefois, je ne suis pas parti récupérer mon argent alors que tu l'avais, la preuve que j'ai l'emprunté, C'est la preuve par excellence. que on a je t'ai remboursé, que maintenant, tu, je t'ai même ensuite prêté. D'accord c'est ce qu'il nous dit, Admon, ilo eti si réellement je te devais, keitsa tatalovem meni, comment t'as pu emprunter de l'argent de moi C'est sûr qu'en réalité, je t'ai remboursé et je t'ai prêté ensuite. Donc en réalité, ton j'te ça annule, et puis moi je te réclame maintenant juste 200 000 et tu rembourses à moi 200 000. Dachakha mi momrim, pas du tout, zego beshtakhovo, zego beshtakhovo, chacun il récupère son argent. Parce que c'est possible qu'en réalité, chacun il ait prêté de l'argent. Alors là, il faut faire un petit peu, ça manque un petit peu de d'éclaircissement. En réalité, sur les échéances de, de, de dettes, c'est très important. Parce qu'en réalité, si moi je regarde que tu me devais 200 000, je t'ai prêté 200 000. Mais la question élémentaire, elle est, elle est quand la date d'échéance Si la date d'échéance, elle est au bout de deux ans, c'est normal qu'au milieu, si j'ai eu de l'argent, hein, j'avais pas le droit de récupérer mon argent. Donc je suis parti te demander que tu me prêtes 200 000. cest moi je t'ai prêté 200 000 il y a deux ans, hein, pour que tu fasses des affaires. Depuis, tu es devenu millionnaire. J'avais besoin d'argent, je pouvais pas réclamer mon argent. La date, elle n'était pas venue. Ou bien, je vais réclamé, tu me dis non, je ne te rembourse pas la dette, ai besoin de l'argent. Maintenant, malgré tout, tu m'as demandé, est-ce que. Et je t'ai demandé, alors tu sais quoi, au moins, tu peux au moins me prêter de l'argent. Mais tu as accepté de me prêter de l'argent. Et donc il y a deux dettes différentes. Là, c'est si toutefois la date des chances, elle n'était pas arrivée. Maintenant, si la date des chances, elle est arrivée depuis l'année dernière déjà. Alors là, BM, on ne comprend pas, c'est sûr qu'il a raison de nous. La date des chances, elle arrive. Tu, il te donne de l'argent. Récupère ton argent avant d'emprunter de l'argent. Pourquoi t'emprunter de l'argent donc on ne peut pas parler ni de ce cas-là, ni de ce cas-là, alors du coup on parle, il faut en fait, la Gouvernale explique, qu'on parle d'un cas assez particulier, c'est que à la date de l'échéance, midi cest c'est-à-dire le jour avant quoi en fait, euh, la date où la, la date, elle était, elle était prête à, à, à se finir, j'avais besoin d'argent, j'avais besoin, en réalité, quand je t'ai prêté de l'argent 200 000, c'était pour le Guimel euh, yar d'accord Tu devais rembourser l'argent 200 000 Guimel yar Bête, il y a, euh, je suis arrivé et j'avais la banque qui me courait après parce que j'étais obligé de payer une dette de, de, de, de 200 000. Maintenant, j'aurais pu patienter 24 heures. Alors c'est là la question en fait qui est là, la marque qui est en train de monter. Est-ce qu'un homme dans une situation pareille, il se débrouille pour tirer 24 heures et récupérer son argent, ou bien non moi, je suis venu te voir depuis le bête Ir, parce que j'ai besoin d'argent urgemment, Et toi, tu m'as dit la dette, tu encore un jour, tu n'as pas envie de bloquer l'argent. Maintenant, malgré tout, si je veux te prêtais, tu m'as dit malgré tout que si j'ai tellement besoin d'argent, tu acceptes de me prêter de l'argent de par ailleurs. Et dans ce cas-là, tu vas accepter de me prêter de l'argent. En fait, la discussion, elle est juste est-ce que Avidinich, de l'OVE, les Yoma Est-ce que un homme est. C'est vrai ouais, C'est rapporté ici dans le mot de la Gemara des hein. Yazif, les Yoma. Est-ce qu'un homme, il emprunte de l'argent pour un seul jour, ou bien il se débrouille pour tirer pendant un jour, pour récupérer sa dette plutôt d de, que d'emprunter de l'argent D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine C'est